Je m'appelle Antoine Flau, je suis médecin, professeur d'épidémiologie au centre Virchow-Villermay de l'université Sorbonne paris cité je suis professeur à Paris-Descartes et à l'université de Genève. Aujourd'hui en... On... Dans le domaine des sciences du vivant, dans le domaine de la santé, euh, on est très affecté par le, le, ces données massives qui arrivent de façon presque continue. Alors, On les voit dans plusieurs domaines. On les voit dans le domaine de l'hôpital. Dans le domaine de l'hôpital, on va pouvoir caractériser ces données de l'imagerie médicale, très grosses images, très lourdes, euh, très consommatrices de, de, de, de volume de, de données. De, de données et de bandes passantes à l'intérieur même des hôpitaux. Il y a aussi euh, tout ce qui concerne l'administration de l'hôpital, c'est-à-dire, euh, on va dire, les, les données euh, qui permettent euh, de véritablement euh, suivre les flux de patients dans les hôpitaux. On va aussi avoir euh, une autre sphère qui est, je dirais, la sphère Internet. Et sur la sphère Internet, on pourrait distinguer les réseaux sociaux, c'est toute une part, et puis euh, Google. On va voir comment Google a aussi des applications dans le domaine de la santé. Et puis, il y a la sphère des téléphones mobiles, qui est aussi d'un apport de plus en plus important dans le domaine de la santé. Et il y a des, des axes qui sont moins évidents, euh, qui traversent les disciplines, euh, qui ne sont pas des disciplines de la santé, mais qui ont un impact sur la santé, comme l'environnement. Les données de l'environnement, les données de météorologie, aujourd'hui, peuvent être très très utiles s'il y a une vague de chaleur, euh, y compris dans nos pays. Et puis, il euh, y a tout un axe euh, qui est développé depuis très longtemps, je dirais, enfin depuis assez longtemps, depuis quelques années, on va dire, euh, de données très massives, très importantes, ce sont les domaines de la génomique l'analyse du génome, que ce soit le génome humain ou le génome des moustiques par exemple, ou des virus ou des bactéries, représente un flux colossal de données. Alors si on prend deux, trois exemples, on se rappelle de l'épidémie d'Ebola. Eh bien, l'utilisation des données des téléphones mobiles pas du tout pour des raisons de santé. Vraiment, les données de comportement des individus a été très utile pour retracer les voies de la transmission Ebola dans l'Afrique, dans la Guinée forestière, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Si on prend Google, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh Google, aujourd'hui, analyse les requêtes que font les gens pendant les épidémies, tout au long de l'année, on voit que pendant les épidémies de grippe, plus souvent, on va avoir des requêtes traitant soit des traitements antipyrétiques, paracétamol ou autre, soit même simplement des mots, le mot grippe. Les gens vont plus souvent sur Wikipédia savoir ce qu'ils ont comme symptômes. Donc on va retrouver la fièvre, les symptômes, et ça, ça va être traceur des épidémies. Il n'y a plus une agence sanitaire qui ne regarde pas aujourd'hui Google Food Trend pour prendre cet exemple-là. Dans le domaine de l'environnement, au-delà des vagues de chaleur, on a pu s'apercevoir que lorsqu'il y avait par exemple une couverture végétale vue par des satellites euh, qui euh, est anormale à un endroit d'Afrique, de la Corne d'Afrique par exemple, alors il y avait des risques d'épidémie, de certains virus, par exemple les euh, virus de la fièvre de la vallée du Rift, qui sont des, des maladies... Euh, extrêmement graves, aussi graves que Ebola, dont on en parle moins, mais qui peuvent détruire le cheptel, et aussi avoir une action extrêmement dévastatrice dans les populations nomades très pauvres de cette partie d'Afrique. Donc de pouvoir le prévoir, le prédire même, de pouvoir le voir, le constater, peut permettre de faire de la prévention très en amont et de façon très utile, et de ne pas éparpiller les ressources, y compris les ressources d'aide au développement par exemple. J'ai de faire une typologie tout à l'heure des données dans la matière de santé. Ce que l'on peut voir, c'est qu'elles euh, répondent à la définition que l'on peut avoir aujourd'hui dans la littérature de ce que sont les Big Data. C'est un grand terme pour dire quoi Alors pour dire, souvent on, on fait la définition selon 4 V. Les fameux 4 V du Big Data, c'est quoi Le premier V, c'est le volume. On a vu que c'est des données de très grandes masses, c'est des données énormes qui ne peuvent pas être gérées aussi facilement sur un tableur comme on pouvait le faire avec une petite étude. Le deuxième V, c'est pour ce qu'on appelle la vélocité, ou le, en tout cas le, le fait que c'est un flot continu de données. Les données administratives à l'hôpital, elles n'arrêtent pas d'arriver, les, les données de Twitter continuent d'arriver en permanence. Le, le, le troisième V c'est la, la, la diversité, V comme variété, c'est-à-dire la, la diversité des données. On a vu différentes sources satellitaires, des sources d'imagerie médicale, des, des, des, de ce que vous pouvez avoir sur le poignet qui regarde votre, votre fréquence cardiaque, etc. Vous avez une grande variété de données, et d'ailleurs de plus ou moins bonne qualité. Ou de... Ensuite, vous avez euh, le dernier V euh, qui varie dans, dans la littérature, mais euh, que l'on attribue souvent à la valeur. Euh, alors ça peut être la valeur monétaire, si vous parlez du big data dans le domaine marketing ou financier, mais dans le domaine de la santé c'est la valeur en matière de, de, de santé, l'intérêt. Certains disent, parlent des smart data, pour dire les, les, la donnée intelligente. Toutes ces données peuvent avoir une énorme intelligence... Euh, à, à l'intérieur même de leur procédé de, de fabrication. C'est-à-dire que si vous utilisez des données de satellites qui n'ont jamais été collectées pour aider la santé, mais que grâce à ça, vous permettez de, de, de cibler l'aide au développement ou l'aide par exemple la lutte contre les moustiques ou les vecteurs qui sont porteurs de maladies, alors c'est quand même vraiment de la très haute valeur ajoutée, parce que vous avez des données quasiment gratuites, de toute façon elles arrivent au-dessus de vos têtes et elles vont être exploitables et vous allez les utiliser pour vraiment la santé de la population. C'est ça, le, je dirais, le, la définition du big data. Mais il est vrai, et certains le disent, qu'ils faisaient du big data avant l'heure. Les grands fichiers de données, les démographes les, en connaissent, enfin il y, a, il y a des grands fichiers de données qui ont été été utilisé bien avant qu'on utilise ce mot qui est un peu un buzzword aujourd'hui, un mot qui, qui, qui est à la mode, euh, qui s'appelle le Big Data. Est-ce que la démarche scientifique va être affectée par le Big Data, par le numérique, par ce qu'on appelle le Data Science, la science des données Alors si on dit science des données, on peut presque se dire, dans le fond, les données en tant que telles représentent une science, représentent une démarche scientifique. Certains disent même, euh, vous savez, euh, les astronomes euh, au XVIIe ou XVIIIe siècle, euh, finalement n'avaient pas de théorie euh, très construite sur la mécanique céleste, euh, la mécanique des astres. Et en fait, ils ont regardé, ils ont regardé l'univers et se sont aperçus que, euh, en tout cas, la théorie prévalente euh, que la Terre était au centre de l'univers ne tenait pas par rapport à leurs observations. Et donc, ils ont construit, élaboré une théorie, un modèle à partir de ce qu'ils ont observé. Donc euh, le fait que les données puissent, être, euh, puissent induire des hypothèses est quelque chose qui est euh, inscrit dans, dans, dans, dans la démarche scientifique. Est-ce que euh, ça vient contrecarrer un peu la démarche scientifique en matière de santé Oui, dans un certain sens, oui. Parce que la démarche scientifique euh, en santé, notamment de, de l'épidémiologie, est une démarche que l'on peut appeler hypothético-déductive je pose mes hypothèses, est-ce que tel médicament est meilleur que tel autre, meilleur qu'un placebo, c'est l'absence de médicament, et puis ensuite je vais faire un protocole qui va essayer de mesurer ce que je suis en train de dire, et donc après je vais recueillir les données, puis je vais les analyser, je vais faire des tests statistiques, et je vais regarder si le médicament A est meilleur que le médicament B. Et si le test est significatif, je vais dire, oui, il vaut mieux maintenant utiliser le médicament A, ça va avoir un très fort impact sur ma pratique médicale. Le big data serait une démarche beaucoup plus inductive. Je n'ai pas d'hypothèse et je regarde les données et je m'aperçois que tel médicament qui est utilisé depuis très longtemps dans cette population a une efficacité que j'avais jamais soupçonnée sur telle autre pathologie. Par exemple, il se trouve que dans ma base de données... Euh, médico administrative qui n'a pas du tout été construite pour faire de la recherche médicale les gens qui ont une maladie de parkinson parce qu'ils sont à l'ALD vous savez ils sont remboursés pour le parkinson pour d'autres médicaments en fait ils vont mieux quand ils prennent tel autre médicament ou quand ils ont tel régime alimentaire etc. ça je n'ai pas, pas pu en faire l'hypothèse mais ça va m'attirer des nouvelles euh, hypothèses à partir même de mes données donc euh, ça va complètement potentiellement transformer euh, ma pratique de recherche et notamment de recherche épidémiologique parce que qu'il se trouve que dans les bases de données qui sont autour de nous, nous avons peut-être potentiellement énormément de résultats qui peuvent être très transformants, très utiles dans, ma, dans la pratique des médecins ou bien même dans la sécurité des médicaments ou dans d'autres domaines. Ce pas des choses totalement farfelues ni hypothétiques, il y a déjà des exemples dans la littérature où l'on a pu voir à partir de grosses bases de données des signaux, euh, des signaux qui n'auraient pas été vus facilement si on n'avait pas regardé ces bases de données, souvent des signaux très rares qui ont émergé que parce que nous avions des données de très très grande dimension. Aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut avoir un regard un peu critique sur tout ça Est-ce que, dans le fond, euh, les big data viennent euh, transformer à tel point la, la, la pratique de l'épidémiologie que même l'épidémiologie serait morte, il n'y aurait plus besoin de faire ces grandes cohortes ou ces grandes études, ces essais thérapeutiques, puisque maintenant on a les données et on n'a qu'à les regarder. Je pense que les choses ne sont pas si simples. D'abord c'est très débattu sans doute il y a des conformismes, et donc on peut être accroché à des pratiques euh, qui, que l'on a l'habitude d'utiliser de, de, de, depuis des années, et, et ne pas vouloir se transformer. Donc il faut faire attention à cela. Mais malgré tout, on ne va pas transformer des grandes données, grandes bases de données, où les données seront imprécises, ne seront pas de bonne qualité, seront de mauvaise représentativité, en pensant que euh, ça va, euh, parce qu'elles sont nombreuses, euh, empêcher d'avoir des biais, empêcher d'avoir tout ce que les épidémiologistes connaissent et, et passent un temps fou à essayer de vérifier avant d'utiliser leur petite base de données. Donc je dirais qu'on ne peut pas penser que le nombre va euh, en soi effacer les biais, biais de recrutement, etc. On a vu d'ailleurs que Google Flu dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'utilisation des requêtes de Google pour surveiller la grippe, pouvait s'être trompé simplement parce que les requêtes de la grippe étaient... De façon artefactuelle, c'est-à-dire de façon non liée à une épidémie de grippe, augmentée, parce que simplement les médias parlaient beaucoup de la grippe à ce moment-là et qu'il y a eu une sorte de suremballement que le système Google n'était pas capable de différencier. Donc on peut penser qu'il y aura des fausses alertes, il y aura des faux résultats des faux positifs, on va dire, à partir de ce type de, de, de données, si elles sont utilisées à mauvais escient ou avec euh, une faible expertise. Donc on aura toujours besoin, euh, on ne peut pas penser, on ne peut pas espérer, on aimerait peut-être bien, mais on ne peut pas espérer qu'on va pouvoir être davantage flemmard, que les big data vont résoudre nos problèmes, euh, presse bouton et qu'on n'aura plus besoin euh, de retrousser les manches. Non, je crois que au contraire, les big data sont une nou nouvelle source de données, mais qui vont, va demander beaucoup, beaucoup d'expertise de, euh, en matière de réflexion sur les biais potentiels, sur les échantillons derrière, sur la connaissance des populations qui sont derrière cette production de données, et que c'est seulement avec cette expertise que l'on va enrichir considérablement euh, le champ euh, épistémologique de, de, de la recherche en, en épidémiologie, par exemple. Euh, voilà. Je crois aussi que, en revanche, en termes de compétences, on ne pourra plus faire l'économie de compétences dans le domaine euh, des big data, c'est-à-dire que si vous faites de la pharmacovigilance, la surveillance des risques des médicaments, et que vous n'avez aucune compétence autour de vous dans le domaine du big data, vous serez probablement très handicapé, et peut-être même on vous reprochera de ne pas avoir regardé ces grosses bases de données qui auraient pu apporter des signaux précoces. Si on est étudiant euh, dans le domaine des sciences de la vie, mes conseils aujourd'hui ce serait Peut-être pas d'acquérir toutes les compétences dans le domaine de Big Data. C'est des compétences mathématiques, informatiques, statistiques qui sont assez complexes. Euh, si vous êtes dans des sciences qualitatives, mon conseil, c'est vraiment de nouer des partenariats avec ces disciplines. Ayez des copains ingénieurs, des amis qui sont dans ce domaine-là, qui sont de bons mathématiciens, des gens matheux, qui vont vous aider et qui euh, seront très intéressés, plutôt que d'aller uniquement traiter des données sur des finances ou sur le marketing, ce qui est Très bien aussi, euh, s'intéresseront de très près à des problèmes des sciences de la vie avec beaucoup beaucoup d'intérêt et beaucoup d'utilité. Vous ferez des pères formidables.